bonjour chers amis je viens de faire euh, une petite cause dans un, dans un supermarché et une personne euh, relativement âgée une euh, dame gentiment me demande de l'aider pour prendre un article qui était pour elle beaucoup trop haut je m'exécute bien entendu euh, je ne peux pas je peux pas faire autrement et puis bon qui ferait autrement qui refuserait et qui lui dirait oh, va de faire, faire voir personne bien sûr euh, et à la fin de mes courses, je revois cette même dame juste devant moi devant la caisse et euh, elle m'a profondément choqué car elle était profondément vulgaire et désagréable envers, euh, envers l'hôtesse de caisse qui, elle, était euh, gentille. Elle n'avait eu ni bonjour, ni merci, ni rien. Et un instant, je me suis dit, bon sang, quelques minutes auparavant, elle a eu affaire à la gentillesse et elle-même n'était même pas capable de le rendre. Et ça m'a un peu révolté. Euh, une fraction de seconde, j'ai même regretté de l'avoir aidé. Je dis bien une fraction de seconde parce que je ne regrette jamais d'aider les autres. Euh, et ça m'a, euh, voilà, perturbé, c'est peut-être un peu, un peu un grand mot, mais ça m'a profondément déçu. Euh, de, voilà, quelqu'un attend de vous ou attend des autres qu'ils soient gentils et ils ne sont pas capables de rendre l'appareil. Je pense que dans la vie, euh, nous rencontrons tous des gens comme cela et ça ne doit pas nous empêcher, nous-mêmes, de rester fidèles à nos valeurs, fidèles à, à, à ce que nous sommes. Quand bien même il y a des gens euh, qui ne correspondent pas à nos valeurs, et il y en a partout, et il y en aura toujours, et il y en aura toujours eu, il y en aura toujours, eu, en aura toujours. Euh, ça, ça a toujours été le propre de l'être humain, hein, depuis, depuis que l'être humain existe, euh, c'est ça, ne, ne transigez pas avec vos valeurs sous prétexte que d'autres n'ont pas les vôtres, euh, ne transigez pas avec la gentillesse, avec, euh, avec la bienveillance, parce que d'autres ne l'ont pas. Justement, si tout le monde commence à transiger avec ça, ben, ben voilà, le monde va, va réellement contre le mur. Soyons fidèles à nous-mêmes et euh, voilà, c'est le petit message que je voulais vous dire. Finalement, je ne regrette pas et demain, je, je serai de nouveau serviable envers qui que ce soit et puis bon, qu'il soit reconnaissant ou pas. Ce qui compte, c'est que je sois resté fidèle à ce que je suis. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À demain, ciao.